L'invité au bout du fil avec nous, M. Abdoukarim Diyarhaté, consultant en communication stratégique, géopolitique, géostratégie, analyse de situation de crise. Bonjour, M. Diyarhaté, merci d'être notre invité. Bonjour, Fatou San, Fatou Kamsan. Un plaisir de vous recevoir euh, sur euh, cette antenne pour euh, parler notamment de l'actualité. Monsieur Garaté, pour démarrer, euh, est-ce que vous comprenez l'attitude de Yahui Askanui, et notamment de, de Mimi euh, qui ont refusé l'invitation euh, du président de la République à la fête nationale du 4 avril Bon, écoutez, vous savez, je pense que le 4 avril est un moment solennel de toute la nation où, effectivement, on devrait parler de communion entre toutes les couches de la société sénégalaise mais il se trouve que on est dans un contexte politique particulier. C'est vrai que euh, le ministre de l'Intérieur a adressé les convocations à l'opposition à Yehui vous avez parlé également d'Aminata Touré qui ont décliné l'invitation. Mm. ce que je comprends parfaitement dans la mesure où il y a un lot contentieux entre les deux parties. Vous savez qu'il y a des militants de l'opposition qui sont encore en prison. Beaucoup. Par conséquent je ne pense pas qu'il soit quand même, en tout cas dans les cordes de l'opposition, d'accepter cette invitation, même si, encore une fois, le 4 avril, quand même, est une fête pour toute la nation, pour l'armée et la jeunesse en particulier. Alors, le président Macky Sall, en prélude de, de cette fête nationale, va s'adresser à la nation ce soir. Sur quoi devrait-il communiquer pour ne pas passer à côté de son discours Bon, le discours de la nation du président Macky Sall sera très attendu. Oui. Comme pour le 31 décembre, celui du 3 avril, euh, représente un moment fort qui, qui, où il décline ses ambitions et revient également sur certains aspects saillants de qualité ou de la vie de, de la nation. Maintenant, doit-on s'attendre à ce qu'il lève un pan du voile sur son éventuel candidature à un troisième mandat Mais seul pourra le dire. Mais de toute façon, je pense que les Sénégalais s'attendent à ce qu'il parle un peu des conditions d'existence quand même de plus en plus difficiles, qu'il parle également des conditions de sécurité au niveau donc, des villes et des villages de l'intérieur et également en tout cas du quotidien des Sénégalais. Mmh. Alors, euh, pensez-vous qu'il pourrait peut-être euh, profiter de cette occasion pour euh, faire souffler un vent de décrispation en, en libérant peut-être les détenus politiques euh, On a l'habitude quand même de voir euh, des, des prisonniers graciés en euh, cette veille de fête d'indépendance. Pensez-vous qu'il euh, pourra poser cet acte Oui, oui, je le crois hein, sincèrement. Je pense que c'est un moment rêvé même pour, en tout cas, aller dans le sens d'un véritable apaisement. Vous savez que le 4 avril, comme le 31 décembre du reste, se constitue des moments où effectivement le président de la République euh, peut faire prévoir son pouvoir de grâce mmh. pour donc, euh, en tout cas, laisser en liberté certains détenus. Maintenant, ce sera l'occasion vraiment rêvée pour véritablement aller vers une description. Mmh. Cela vraiment, en tout cas, il est dans le sens de, de, de retrouvailles sincères, en tout cas, pour aller dans le sens donc d'un dialogue inclusif. Mmh. Beaucoup de ces euh, détenus dits politiques ont été interpellés dans le cadre de l'affaire euh, dite Mambeignan-Roussman-Sunko. Nous parlons justement euh, de, ce, de ce procès avec euh, un verdict d'apaisement qui a été rendu euh, par euh, le juge Keta. Croyez-vous qu'il y a la main de l'Élysée derrière cette décision de justice comme ça a été avancé, notamment par Maître Branco Bon, écoutez, je pense que le verdict prononcé dans le procès opposant le ministre Mambeignan. Et le, et le leader de PASTEF, le, le président Ousmane Sonko, est d'abord une décision de la justice sénégalaise mmh. que l'avocat euh, français euh, d'Ousmane Sonko, maître Juan Barranco, euh, qui était commis pour assurer sa, sa défense, mmh. voire derrière le jugement rendu par le tribunal une main étrangère, en l'occurrence celle des autorités françaises, relève de sa propre appréciation. Il a notamment évoqué le déplacement à Dakar d'un responsable du quai d'Orsay ce que le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim sofana a démenti. Mmh. Mais toujours est-il que la situation qui a prévalu avant le 30 mars faisait craindre le pire et le verdict d'apaisement, comme vous dites, a quelque peu freiné les ardeurs des uns et des autres. Croyez-vous, justement, croyez-vous sincèrement que la France, quand même, ait pu intervenir dans ce dossier oh, Bon, quel intérêt pour la France d'intervenir. Mais écoutez, au-delà du simple fait que le Sénégal, comme la France, sont deux États souverains jouissant toutes de la même dignité au plan international on ne peut valablement pas accepter une quelconque ingérence oui. dans les soubourses politiques de l'un ou de l'autre pays surtout Sependant, en procès il... en défamation oui, oui, oui Bon, mais il faut quand même se rendre à l'évidence mm. la France, je veux dire, l'exécutif français exerce toujours une certaine influence mm. dans de nombreux domaines au niveau de nos États mm. bon, maintenant euh, le procès le 30 mars en première instance a livré son verdict, condamnant Ousmane Sonko par pour une formation à deux mois avec sursis et a verser la somme de 200 millions à Mambeignan. on a vu que ce dernier s'était d'abord réjoui mmh. du verdict prononcé par le tribunal avant, à l'instant du parquet, d'annoncer qu'il irait en appel du jugement rendu. Mmh. Bon, est-ce que la France a intérêt à intervenir dans le traitement de ce dossier Bon, <rire> là, je ne mmh. vraiment Vous pas trop. Mmh. Vous ne <rire> croyez pas trop non, non, non. D'accord. Il a été dit que Ousmane Zongo intéresserait euh, l'Élysée. Euh, quel intérêt justement pourrait avoir la France dans l'éligibilité du leader de PASTEF? Bon, vous savez, euh, comme je viens de le dire tout de suite, euh, avec euh, bon, donc euh, l'appel euh, demandé donc par le parquet Mambéniam, il faut attendre de voir ce qu'il en sera. Mais il est évident mmh. qu'on assiste à ce moment, à mon avis, à un jeu d'échec où tous les coups semblent permis. Mmh. Parce que si le parquet Mambényan euh, considère que la décision prise par le tribunal ne répond pas à leurs attentes, c'est vrai qu'ils sont dans le droit d'ester en appel. Mmh. À mon avis, hein, pour Mambényan, c'est seulement une stratégie pour ne laisser aucun répit à Ousmane Sonko. Bon, maintenant, ce dernier n'aura pas l'occasion, disons, la possibilité de vaquer à ses obligations d'acteur politiques engagés mmh. dans l'organisation de son parti, la mobilisation de ses militants pour la préparation de l'élection présidentielle dans 11 mois exactement. Mmh. Donc Sonko sera toujours dans l'engrenage de ses débats judiciaires. Mmh. Donc, il revient donc à ses avocats de mener le combat juridique et à Sonko de poursuivre ses activités politiques. Mmh. Mais pensez-vous que ces appels euh, font toujours planer le danger sur la candidature d'Ousmane Sonko, appel du Parquet et de Mbignan? Bon, Mambégnan Vous ne certainement... vous attendez pas du tout à une condamnation libre donc, de toute euh... façon, il est évident que, comme je viens de le dire, en fait, on est en train, disons, d'aller dans le sens de faire traîner les choses. Et cela certainement sera au désavantage de, de Sonko qui quand même doit pouvoir se parer éventuellement pour pouvoir participer à l'élection présidentielle. Mmh. Par conséquent, et comme une épée de Damoclès. Euh, qui est sur sa tête, mais s'il continue avec les militants la mobilisation, certainement qu'il pourra sortir encore de ce guet comme on pourrait dire. Mmh. cest dire donc que vous ne vous attendez pas du tout à la fin de ce dossier à une condamnation privant Ousmane Sonko de son éligibilité. C'est cela. Bon, non, non, je ne le pense pas. Je ne le crois pas. Parce qu'au-delà de toutes ces gesticulations, je pense qu'il y a quand même mmh. un fait sur lequel tout le monde devrait s'accorder. Il y a le temps de la justice, comme on a l'habitude de le dire, mmh. mais je ne pense pas qu'en un laps de temps, il reste peut-être 4 à 5 mois pour pouvoir valider ou invalider des candidatures. Mmh. Je pense que la justice doit pouvoir faire son chemin et également mener ses activités politiques. Mmh. Maintenant, à lui également de faire en sorte qu'il puisse sortir en tout cas grand de cette épreuve-là. Parce qu'il est évident que jusqu'à la présidentielle, il n'est pas à l'abri en tout cas de, de, de, de quelques coups de ses adversaires, ce qui est tout à fait normal mmh. dans nos pays. Par conséquent, je pense que les uns et les autres doivent œuvrer pour aller en, en tout cas dans le sens de faire en sorte que la justice et la politique ne, ne s'arrogent ne, ne, ne, ne, ne pas quand même le droit mmh. de disqualifier quelqu'un, suivant en tout cas les de de, de, de, de quelqu'un d'autre. Nous avançons, M. Keita, pour parler des communiqués de Yehudi Askanui annonçant l'annulation de la manifestation du 3 avril. M. Diarate, oui. <rire> M. Diarte, alors, les communiqués de Yehudi Askanui annonçant l'annulation de la manifestation du 3 avril et la réplique de l'armée. Quels enseignements tirez-vous de, de ces deux communiqués? Alors, je pense que l'annulation euh, par la coalition Yewi. La manifestation initialement prévue ce 3 avril mmh. Obéit à une logique Tout d'abord, toute stratégie politique doit être en phase avec le contexte Et la, et la, la réalité du terrain Le verdict d'apaisement qui a été prononcé le 30 mars dernier Est un premier indicateur Mais également c'est une lecture lucide mmh. De la situation qui invite euh, à ne pas se tromper d'adversaire Parce que la fête du 4 avril en fait C'est d'abord un moment de communion, de retrouvailles De toute la nation au-delà des clivages et des intérêts particuliers, c'est aussi, je l'ai dit tout tantôt, la fête de l'armée et de la jeunesse. Mmh. Je, donc, je trouve donc tout à fait normal, pour ne pas dire naturel, que l'opposition puisse sursoir à cette manifestation. Mmh. Bon, le temps de célébrer à l'unisson cet événement qui dépasse, je le redis encore, oui. les contradictions des uns et des autres. Bien sûr. Est-ce que l'armée avait à répondre à, à, à ces insinuations de, de, de Yéoui qui se tient quand même à avoir annulé euh, après avoir discuté avec euh, des gradés, des forces de défense et de sécurité Est-ce bon, que l'armée devait répondre on, vous, vous savez, on dit de l'armée que c'est la grande miette. Oui. Bon, maintenant, moi, je m'en arrête là. Mm. <rire> je laisse les, les officiers, les militaires, disons, en tout cas dans leur caserne. Mm. Je pense que la politique a son chemin. Et l'armée, elle pour toute la nation. Par conséquent, mmh. je pense que c'est un... Euh, bon, c'est une passe qui doit être tournée. Mmh. Et on va vers... D'autres, le lendemain, plus sûr, en fait. Mmh, parce que ça semble être un sujet tabou, armée et politique. Je le, je le considère oui, également. Oui, alors très bien. Nous avançons peut-être pour aller hors de nos frontières, euh, pour constater en effet que le sentiment anti-français euh, semble accentué, notamment au Burkina Faso, avec les récentes expulsions de journalistes auxquelles a procédé euh, le président, capitaine au pouvoir. Euh, auparavant, une alliance a été scellée entre le Mali et ce même Burkina Faso. Y a-t-il de quoi avoir peur pour la France, euh, M. Djakhaté oui, bon, effectivement, euh, on assiste de plus en plus à une crise ouverte entre le Burkina Faso et la France, ah. quelques mois après celle entre la France et le Mali. Oui. Bon, les deux situations semblent analogues, dans la mesure où les soldats français de l'opération Borkhan, qui était plus de 3000, ont quitté le territoire malien, et récemment, les 300 militaires français des forces spatiales Sabre ont quitté le Burkina. En fait, euh, l'expulsion de nos concerts françaises du monde et de le du journal Libération. Mm. Euh, cette expulsion intervient après celle du correspondant euh, de RFI. Oui. On se rappelle en décembre dernier. Mm. Maintenant, les autorités du Bénin leur reprochent, il est vrai, la diffusion de reportages favorables aux groupes armés ou qui mettent en cause l'armée dans des attaques contre des civils. Mm. Mais en tout état de cause, depuis le rappel à Paris de l'ambassadeur français, il y a une nette dégradation de la, de, de la situation en mm. fait entre les deux pays, des relations diplomatiques, je veux dire. Mm -hmm. Quand on sentiment les Français, c'est un constat qui va au-delà du fait mm -hmm. qu'il euh, s'exprime surtout dans des pays en transition militaire comme le Mali ou le Burkina Faso. Mm -hmm. Mais c'est pratiquement devenu en fait établi mm -hmm. dans plusieurs autres euh, pays mm -hmm. de l'Afrique sud oui. Malgré nos liens anciens avec la France et les relations privilégiées entre, euh, disons, entretenues depuis la période coloniale et depuis même euh, la période des indépendances et jusqu'à présent, il faut le dire. Mmh. Il y a de plus en plus un désamour qui est généré par l'éveil des consciences sur le continent. Il y a une montée en puissance du jeunesse exigeante et complexée, il faut le dire, et surtout les enjeux géopolitiques et géostratégiques mmh. qui font intervenir de nouveaux acteurs. Souvent même d'anciens alliés au moment de la décolonisation, oui. en particulier la Russie, la Chine, mmh. la Turquie ou même les États-Unis, mmh. qui ne considèrent plus l'Afrique comme une chasse gardée de la France mmh. ou de l'Union européenne mmh. et qui veulent développer désormais un nouveau type de partenariat gagnant-gagnant avec le continent. Mmh. Et ce sera au détriment de la France tout cela Ah mais forcément, la France devra, euh, disons, entrer dans la bataille pour la reconquête de marchés ou pour, en tout cas, pérenniser sa mainmise sur certains secteurs. Mmh. Mais on sait que la France, déjà, effectivement, est en train de perdre du terrain en Afrique. Mmh. D'où ce changement de paradigme prôné par Macron dernièrement Absolument. Mmh. Je pense que le président Macri, Macron l'a bien compris. compris. Lui qui a déjà instillé un nouveau type de relation avec l'Afrique. Mmh. Maintenant, il revient quand même aux pays africains, aux États, et surtout aux populations africaines, mmh. de se prendre mmh. en charge en se disant que dorénavant, il faudrait faire vraiment du business avec tout le monde. Mm. La France, il n'est pas question de lui fermer la porte, mais il faut ouvrir, entre -ouvrir la porte également pour d'autres, mm. pour que nos ressources euh, naturelles soient davantage protégées mm. et qu'il y ait également des profits par rapport à, à nos exportations, par rapport à notre économie et tout ce qui s'en suit. Mm. Merci M. Abdoukarim Karim Diarte. ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réumi. Je vous rappelle que vous êtes consultant en communication stratégique, géopolitique, géostratégie, analyse de situation, de crise. Merci, je vous en prie. De crise. Merci, je vous en prie. De crise.